Aujourd'hui, c'est la journée de défense des lanceurs d'alerte. C'est très important de défendre et de protéger les lanceurs d'alerte. Moi, ça me fait penser à Irène Frachon, qui a dénoncé le scandale du Mediator, qui a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. Si elle n'avait pas été là, en tant que pneumologue, pour dénoncer cette façon de consommer ce médicament, utilisé comme coupe faim mais comme anti-diabétique, eh on n'aurait pas connu ce scandale. Donc, un, il faut défendre, il faut protéger, et puis, ces gens-là, eh il faut montrer qu'ils défendent le bien public et non pas l'intérêt privé.